Je, je, je m'appelle Catherine Jamon-Cervelle, je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Rouen, dans le cadre d'un réseau qui s'appelle l'Enterprise Europe Network, qui est un, un réseau européen créé euh, par euh, les institutions européennes euh, maintenant il y a fort, de, fort de nombreuses années, euh, notamment sur la base de deux anciens réseaux qui s'appelaient les Euroinfocentres et les Centres de Innovation. Et euh, euh, la Chambre de commerce est labellisée dans le cadre de ces réseaux depuis plus de 30 ans. Donc euh, vous voyez, nous avons une certain, une, un certain recul par rapport à, à, à, ces, à ces réseaux. Alors le Enterprise Europe Network est un réseau européen créé pour, euh, par, euh, par Bruxelles pour aider les, euh, les, euh, les entreprises, notamment les PME, à euh, développer leurs projets d'innovation et leurs projets d'internationalisation. Euh, euh, le, le réseau est constitué de, de plus de 600 membres sur l'Union européenne, mais aussi bien au-delà, dans d'autres pays hors, hors UE. Et euh, le, le réseau est constitué aussi en France de fort nombreuses structures notamment pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes, un consortium avec qui regroupe des, des structures comme les CCI de Clermont-Ferrand, celle de, de, de Grenoble, celle de la Haute-Savoie, celle de l'Ain, celle de la Drôme, et euh, la CCI lyon métropole saint étienne rouane euh, euh, qui euh, nous permet de travailler avec toutes les entreprises de la Loire et du Rhône. Euh, donc mon, mon rôle euh, au sein de, de la CCI et au sein de, de, du réseau, c'est d'accompagner les entreprises sur euh, les PME surtout et les porteurs de projets, aussi les créateurs, sur euh, les réglementations européennes. Et plus particulièrement les réglementations euh, européennes qui vont... Euh, être à appréhender quand on veut mettre sur le marché un produit. C'est-à-dire que, vous, sans savoir que euh, le, on est dans un marché unique avec euh, la libre circulation des, des marchandises, mais euh, la Commission européenne euh, euh, élabore quotidiennement euh, euh, des réglementations pour euh, mettre en œuvre ce principe de libre circulation des marchandises. Et donc, il y a beaucoup de, de réglementations qui vont euh, euh, encadrer la mise sur le marché euh, des, euh, des, des marchandises et, et des produits. Donc, euh, quand on est euh, chef d'entreprise ou, ou, ou créateur, ou euh, quand, on travaille, quand on travaille sur le développement d'un nouveau produit, ou bien quand on importe un produit pour la première fois en Europe, ou bien lorsqu'on a déjà un produit qui est sur le marché, mais qu'on veut le faire évoluer, eh bien, il est nécessaire de regarder les réglementations applicables, les réglementations en vigueur qui vont concerner ce produit. Voilà. Et mon rôle, il est de, de sensibiliser d'abord les entreprises et les porteurs de projets, mais aussi de, donc, leur faire connaître ces, ces réglementations, hein, qui, qui parfois, que parfois ils ignorent, parce que quand on est dans un, un projet pour lancer un nouveau produit, ben, on est souvent très enthousiaste, très, mais on ne se soucie pas vraiment de, de la réglementation. La réglementation, elle est vue comme un peu... Euh, un empêcheur de tourner en rond, on va dire. Et, et donc, euh, la, la, mais, mais c'est quand même quelque chose d'incontournable qu'il faut euh, vraiment appréhender. Et euh, souvent, je conseille aux, aux, aux créateurs et aux entreprises d'anticiper et de d'appréhender la réglementation très tôt dans le projet, parce que quand on développe le projet. Si on s'aperçoit, euh, quand on a un prototype qui est euh, très, très élaboré, qui est euh, qui a quasiment finalisé, qu'on s'aperçoit que finalement, il y avait une réglementation et qu'on l'a pas pris en compte, c'est une perte de temps et donc une perte d'argent. Donc, euh, voilà, euh, mon, euh, mon, mon, mon rôle, c'est vraiment de sensibiliser très en amont le plus possible. Et puis ensuite, une fois qu'on a sensibilisé, qu'on qu'on a repéré les réglementations applicables, et bien, mon devoir est d'expliquer aux entreprises quelles sont leurs obligations pour pouvoir respecter ces textes. Alors, c'était il y a fort longtemps, <rire> j'ai fait des études de droit, de droit communautaire, avec une maîtrise et un DEA à l'époque. Voilà. Alors, je dirais que comme j'ai commencé il y a fort longtemps, à l'époque, donc j'ai commencé dans le cadre de ces réseaux qui se créent, qui étaient tout nouveaux, et on était, il faut, il faut se remettre, bon, il y a, je vous dis, il y a plus de 30 ans, donc on était sur le début du marché unique. On parlait, c'était des, des, des, des balbutiements de la mise en place du marché intérieur, du marché unique, alors aujourd'hui, vous pensez bien que pff, le marché unique c'est quelque chose de, de, de, qui, qui est dans notre quotidien. On n'en parle plus. Donc euh, ça m'est difficile de, de, de, de. Il y a eu une vraie évolution hein, dans, dans, dans mes activités. Euh, au tout début, donc c'était expliquer aux entreprises qu'il qu y avait un marché unique qui se mettait en place avec, avec les différents principes de libre circulation. Aujourd'hui, on en est plus du tout là. Et entre-temps, par exemple, j'ai travaillé sur la mise en place de l'euro. Vous voyez, il y a eu des, des grands, grands sujets qui, qui sont intervenus et qui ont bouleversé la vie de, la vie de tout le monde, d'ailleurs, pas que des entreprises, puisque l'euro, bon, tout le monde a été concerné. Euh, donc, euh, je, je, depuis, depuis le point de départ, vraiment, ça a beaucoup évolué. Euh, maintenant, euh, je suis toujours sur le sujet euh, des réglementations européennes et je suis toujours et c'est je trouve l'intérêt de mon métier, c'est d'être l'interface entre euh, les institutions européennes et les entreprises. Ces deux mondes différents, ces deux, monde, deux mondes qui se connaissent peu finalement. Enfin, surtout dans les PME, les grands groupes, bon, eux, ils connaissent très bien les institutions. Ils sont souvent euh, installés à Bruxelles auprès des institutions pour notamment faire du lobbying. Euh, une TPE ou une PME, c'est pas du tout le cas, hein, encore moins un créateur. Donc, l'intérêt de, de, de, de, mon, de mon poste, c'est vraiment d'être l'interface. Et de, de, de faire en sorte que ces deux mondes se, puissent se, se, se connaître et, se, et, et, et travailler finalement euh, euh, un, peu, euh, un peu ensemble, en quelque sorte. Ah, moi, pour vous prêcher là, là, oui, oui, pour moi, je suis convaincue de, de, de tout ça. La preuve, c'est que, puisqu'on prend des stagiaires, c'est que c'est qu'on en en voit tout à fait l'intérêt pour tout le monde d'ailleurs. Mais euh, effectivement, je c'est une nécessité, enfin, à mon sens, c'est une nécessité. C'est euh, très important euh, d'abord pour les étudiants ben, de. De, de se confronter euh, au monde de l'entreprise, hein, puisque c'est le monde dans lequel ils travailleront ensuite, pour, pour beaucoup. Euh, et, euh, et je trouve que, que ça concrétise un petit peu euh, ce qui est appris à l'université, et qui est essentiel et nécessaire et incontournable, mais ça permet de le mettre en, en pratique, et, et, et de se confronter aussi à la réalité du terrain. Donc euh, pour moi, euh, le, le, c'est indispensable effectivement que, que, que l'université que, et que, que les entreprises puissent, puissent être vraiment euh, euh, reliées par l'étudiant et par, par le stagiaire. Alors, je, je prends des stagiaires depuis toujours, quasiment. Euh, des stagiaires de, des universités de Lyon 2, de Lyon 3, mais aussi des élèves avocats, donc de l'école de l'Edara. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, bien sûr, je prends des stagiaires. Euh, et euh, si euh, un jour euh, vous avez des... Des, des, des étudiants de, de l'université qui euh, peuvent être intéressés, euh, euh, qui n'hésitent pas à me contacter. On verra ce qu'on qu peut faire. Euh, J'en je, prends euh, quasiment tout au long de l'année, enfin, dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Euh, maintenant, euh, bon, je ne peux pas vous dire, jusqu'à présent, il euh, n'y a pas de souci. Euh, je, maintenant, je, est-ce que la chambre continuera d'en prendre dans les années qui viennent Ça, euh, voilà. Mais euh, oui, oui, je prends des stagiaires. Alors, euh, je, je vais le, le ramener peut-être à, à, à mon sujet hein, euh, par rapport aux réglementations européennes. Moi, ce que je constate depuis euh, très, très, très longtemps c'est que dans le cadre des études de droit, on a un, des modules sur le droit européen, mais euh, ça, ça, ça reste assez limité, et en tous les cas assez loin de, de, du quotidien des entreprises. Parce que bon, on étudie par exemple le droit de la concurrence, les, les institutions, et ça, et ça bien sûr c'est nécessaire, mais par rapport à mon quotidien, je constate que nos, nos étudiants, hein, que, tels qu'ils soient hein, d'ailleurs, euh, qui, euh, que, euh, que ce soit des étudiants de l'université, que ce soit des étudiants de l'école, des avocats, eh bien, ils connaissent à, à, assez peu, assez mal, les sujets que je traite. Et euh, tout ce qui est lié à la circulation des marchandises, euh, notamment… Alors, et, et il, regarde, bon, il, y a, il y a un petit vernis sur euh, les, euh, les réglementations liées aux produits, sur le marquage CE, sur, euh, sur bien sûr, les, les aspects douaniers. Les, mais euh, je, je trouve que euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appréhender et qui n'est euh, pas toujours, en tous les cas, euh, bien détaillés dans les parcours, euh, dans le parcours des étudiants. Mais c'est pas, euh, c'est pas de leur faute. Hein. C'est les programmes qui sont constitués comme ça. Je... Voilà. Euh, donc, euh, moi, il, moi, il me semble que, que pour un étudiant, il faut regarder ces aspects-là euh, parce que c'est euh, il y a beaucoup d'entreprises qui, toutes les entreprises ne sont pas dans le service, ne sont pas dans le, on reste quand même un pays un peu industriel dans notre, dans notre, dans notre France. Donc, je pense que c'est, quand même quelque chose qu'il faut, qu'il faut regarder un petit peu de, de, de près. Voilà.